Installez-vous tranquillement, en position assise ou allongée. Portez l'attention sur votre respiration. Le corps est détendu. Et vous suivez le flux de l'air qui entre. Et qui sort tranquillement, juste en observateur. Et peu à peu, à chaque cycle respiratoire, vous allez ralentir le débit de l'expiration. L'amplitude reste la même, mais on diminue le débit. Si cela vous facilite les choses, vous pouvez expirer par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille. On laisse ensuite l'inspiration venir tranquillement et se déployer complètement. On inspire par le nez. On va maintenant faire une respiration rythmée. On compte le temps d'inspiration, 1, 2, 3, 4, et d'expiration, 1, 2, 3, 4, et on reste dans ce rythme régulier. Et maintenant, on va allonger le temps d'expiration. On inspire. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Vous continuez tranquillement avec une expiration plus longue que l'inspire. Et on augmente encore le temps d'expiration inspire 1 2 3 4 expire 1 2 3 4 5 6 7 8 inspire 1 2 3 4 expire 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et vous continuez tranquillement, visage détendu, mâchoire desserrée. Vous laissez maintenant la respiration se faire sans intervenir en aucune manière. Et petit à petit, tranquillement, vous ouvrez les yeux de manière progressive en restant toujours centré sur votre respiration. Une fois que les yeux sont ouverts, vous prenez tout votre temps et vous vous relevez. Bonne journée à vous.